novembre à 2019, 6h38 du matin. Et hey, j'espère que vous allez passer une bonne journée. Et quoi de mieux que ce vendredi pour répondre à Rodrigue, mon chum Rodrigue, qui me demande, c'est un fan de d'oyon, Avec raison, j'avoue que non seulement c'est une artiste assez extraordinaire, mais en plus, elle fait une utilisation d'Instagram qui est vraiment tribatique. Notamment, une photo de son café chaque matin dans l'état où, en tout cas, on aime à penser que c'est dans l'état qu'elle se réveille, mais enfin. Ce que Rodrigue me demande, c'est comment puis-je faire pour sauvegarder l'image dans une meilleure qualité que faire une capture d'écran, j'ai tout. Ok. Je vous ai déjà parlé du navigateur euh, qui s'appelle Vivaldi. Voilà, je vous en ai parlé dans dernier podcast. Vivaldi vous permet d'opérer Instagram comme s'il était une application mobile. On va s'en servir, on va inspecter le code. Regardez, ça va, ça va en l'air compliqué, mais bon. vous allez voir. Avec la pratique, elle bon. est alors, vous ouvrez ici ce chic petit panneau que vous avez vu à dire puis là, ben, vous vous connectez dans votre compte Instagram. Et vous allez voir Lou, n'est-ce hein, pas? Et là, ben, Lou, vous allez voir, hein, chaque matin, comme ça, ben, elle se présente avec son café le tout matin. On clique sur la photo qu'on veut saisir. Bouton droit de la souris dessus. Et on fait inspecter. La première console ici, ça va être important d'être noté. On a la joie d'avoir ici en haut. Oubliez là les erreurs de code qu'on vous donne. Ici en haut, on va tout simplement dérouler la classe qui se trouvait juste en haut de notre élément. Hein, notre élément là, il est ici. Alors, je déroule la classe. Et je m'en viens ici. Et regardez. <rire> le lien apparaît. Bouton droit de la souris sur le lien. Ouvrir dans un nouvel onglet. Boum badaboum, vous avez l'image dans sa résolution euh, avec laquelle elle a été prise. Alors, vous voyez, on peut presque aller voir dans les lits. Mais demain, si on a une belle tasse ici avec le drapeau britannique. Et est ok, alors voilà, c'est aussi simple que ça. Puis après, ben là, je, je sais que vous allez être gentil avec les droits d'auteur, mais vous reste juste à enregistrer l'image. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je dédie cette vidéo, tiens, cette vidéo à mon ami Claude de Sortie Jazz Night qui va sûrement apprécier le fait de désormais pouvoir, avec ses artistes, aller chercher des images qui sont d'un format pas mal de fun aussi. Bonne journée, c'était le conseil du vendredi.